Salut à tous, c'est Donut pour euh, Petit Tour de Magie. Alors aujourd'hui, euh, un petit tour, encore un petit tour comme toujours, et bien sûr avec les explications. Alors, donc, euh, un jeu de cartes, c'est un trucage, je me suis faillé. Alors, voilà. excusez-moi. Alors, là, on va mélanger les yeux. Ouais. Voilà, comme ceci. Ça, c'est bien mélangé. Donc, alors, je me lève. Là, on va prendre 21 cartes. 4, 8, euh, oui, 12, 16, 20, 21. Hop, on est bon. Donc, euh, je ne suis accompagné d'aucun spectateur. Donc, euh, je vais le faire moi-même. Donc là, je vais distribuer les cartes comme ça, en colonne. Ensuite, euh, vous verrez ce qu'on va faire. Ça va être aussi bien. Voilà. Ensuite, vous allez réfléchir à une carte. Donc là, je vais réfléchir pour vous. Euh, on va prendre euh, le roi de carreau. Compris Très bien. <tous> Ensuite. Bon, ben on continue. Hein. Hum, donc c'est un peu long, mais bon, ça en vaut la peine. Vous avez repéré le Roi de carreau Il est là. Très bien. Hum, hum. une petite dernière fois ah, le roi de carreau est à droite cette fois-ci euh à gauche pardon euh oui oui excusez moi là scouts Amy donc là, on va, on va faire des pétales. Euh, comme ceci. Comme ceci. Et celle-là, on n'en a la plus. Donc là, on va demander au spectateur de choisir deux paquets. Par exemple, on choisit celle-là, de ouais, ces deux-là on les enlève maintenant on va choisir on va demander au spectateur de choisir un paquet voilà si vous voulez voilà ensuite deux cartes très bien comme ceci ensuite deux cartes lesquelles ces deux là très bien et la seule qui reste c'est le roi de carreau place aux explications alors je juste euh, on va reprendre euh, les mêmes cartes qu'on a pris tout à l'heure qu'on qu vient de prendre pardon parce que tout à l'heure non, euh, ça fait juste deux secondes donc comment réaliser ce tour assez surprenant donc d'abord vous avez votre paquet de 21 cartes entre -quets. vous les tenez comme ceci et vous allez les retourner ah pardon, il m'a manqué. Vous allez les retourner en colonne. Compris Mais vous n'allez pas faire ça. Attends, je recommence. Vous n'allez pas faire euh, ça. Non, pas comme ça. Pas comme ça, surtout Sinon, votre tour est, est gâché. Mais plutôt comme ceci. Vous voyez la différence Voilà. Voilà. On arrive au bout. Voilà. Donc maintenant, vous allez demander au spectateur de réfléchir à une carte. Mais, vous, mais il ne vous la dit pas. Il vous dit juste dans quelle colonne est-il. Est-elle Oui, voilà. Oui. Donc par exemple, il vous dit euh, à la colonne de droite. Non, de gauche, Pardon. Très bien, Dans la colonne de droite, de gauche de gauche, pardon. Donc vous prenez les deux autres colonnes, enfin vous prenez, vous ramassez, vous ramenez une colonne, vous ramenez la colonne de gauche, vous la mettez entre les deux autres colonnes, entre les deux autres paquets que vous avez des colonnes. Très bien, c'est compris. En gros là, euh, votre, la, leur carte, elle est là. Elle est au milieu du paquet, on va dire. Ensuite, on recommence les colonnes. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc, repérez bien le valet de cœur. Regardez, il est à droite là. Donc là, on ramène la colonne. Oui, on ramène la colonne de. Sa colonne. Ensuite, on ramène. On, on, rame, on rassemble tous les. Toutes les colonnes en trois paquets. Comme ceci. Ensuite, vous allez prendre la colonne de droite, vous allez la mettre comme ceci, donc comme ceci, et vous, allez, vous allez la mettre. En gros, euh, le paquet de la, de la colonne de droite, il est au milieu, il est entre le celui de gauche et de, du milieu. Compris Je sais pas. On recommence une dernière fois. Donc là vous avez repéré Le, la, le roi Le euh, valet de cœur Oui il est au milieu Donc là très bien Compris comme ceci Ensuite Après avoir fait euh, Trois fois ces colonnes Vous prenez votre paquet Et vous vous allez distribuer les cartes en, en fleurs, ce que j'appelle en fleurs. Donc regardez, vous comptez 11 cartes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la 11e, c'est le valide cœur, c'est mathématique, c'est obligé. Compris? Donc vous le, re, vous le mettez bien à un endroit précis que vous vous rappellerez. Donc moi je le mets là important donc là on continue. ça doit vous faire euh, 4 quatre fleurs donc la 21e euh, vous n'en avez pas besoin vous le remettez euh, où vous voulez ensuite que se passe-t-il ensuite donc par là vous allez demander aux spectateurs de choisir deux paquets par exemple si vous choisissez et dit ces deux là vous allez enlever les deux autres compris Ensuite, il vous dit d'enlever un paquet. Euh, de choisir un paquet, pardon. Vous allez enlever lui, parce que le valet de cœur, il est là. Très bien. Comprenez Ensuite, il vous comprenez euh, Ensuite, vous lui demandez de choisir trois cartes. Très bien. Ces trois, celles-là. En fait, tout euh, c'est euh, vous qui décidez. C'est vous qui faites le choix euh, dans... dans d'enlever euh, les paquets, quel paquet, je sais pas si vous comprenez. Ensuite, vous en vous il vous, demande, euh, vous lui demandez de choisir une carte, c'est là, et la carte qui la carte qui reste, c'est le roi de, le, fallait de cœur. Ah non, je suis pas très bien réveillé. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Euh, voilà, c'est terminé pour ce tour de magie. J'espère qu'il vous a plu. Euh, N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, d'aimer et, et de commenter. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.